Oui bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 209 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui à Castle of Illusion euh, Starring Mickey Mouse Alors ça se rajoute après, ça fait partie du nom à Starring Mickey Mouse, comme vous imaginez, on va jouer avec Mickey Mouse C'est un jeu de plateforme dont je vous laisse l'introduction Donc nous revoici après la, la petite introduction, donc on va jouer en mode euh, difficulté, on va jouer en easy, alors j'essaye de trouver, practice, ouais bah practice, voilà, débutant. Euh, le son, on peut changer. Ah c'est pratique, putain il y a plein de sons. 4, 5, ouais. ouais finalement j'aimais bien le son tout à l'heure, le, le deuxième. Voilà le deuxième son est sympa. Et les contrôles, il euh, y en a trois. <rire> Allez. Euh... charge... oh putain, encore une... euh... l'introduction. Et c'est parti, nous voici dans le premier niveau, on peut sauter, on peut euh, faire que sauter apparemment Ah, on peut perdre de la vie aussi, donc là je viens de perdre un... Un petit, un petit point de vie, regardez, en bas à gauche, il y a, y a des, une barre de chargement, enfin une barre de une barre de vie. On a du score, ah, des pommes, des pommes, euh, je vais peut-être pouvoir les lancer, peut-être, les pommes. Hop, ouais, donc ça c'est bon, c'est trouvé, on peut lancer sur les ennemis. Euh, je, je sais pas ce que je vais de ramasser une étoile, et voilà, ça me fait 1000 points. Ouais, euh, donc les ennemis, je vais éviter de leur sauter dessus quand même, on va essayer ah, d'éviter de se faire toucher, de perdre de la vie pour rien. Euh, bizarrement, j'ai encore, euh, j'ai encore, enfin, il y, y en manque un de, de mes points de vie, donc peut-être que j'en avais récupéré un. Je ne sais pas. Euh, je dois avoir trois vies, hein, tries, les essais. Euh, hop. Ah, j'ai raté une pomme. Bon, bah, tant pis. Ah, bah voilà, premier niveau terminé. Hop. On récupère un petit diamant. Et c'est parti pour le deuxième niveau. Allez, alors là on a carrément changé de décor, on a changé l'ennemi. Euh, donc j'ai toujours des trucs à tirer. Sauf que là c'est pas des pommes apparemment. Voilà, bon, voilà, il m'en reste 8. Euh, attention les avions, les petits soldats. Euh, je sais pas, on est dans une sorte de pays de jouer, de monde de jouer. Ah, c'est franchement, c'est des jeux que j'aimais, que j'aime, et que j'aimais à l'époque aussi comme ça c'est que vous jouez sur plateforme... Ah j'aime bien les jeux de plateforme. C'est décidé, hein, c'est décidé. Des petits jeux comme ça, il a rien de mieux. Ça, ça vaut mieux que n'importe quel euh, Call of Duty, euh, franchement pour quelqu'un qui a connu tous ces jeux. Hein. Voilà. Allez. Ouh, attention... Ah salopard. Je lui ai jeté un truc et il y a son vélo qui m'a foncé dessus. faut que je fasse attention la prochaine fois. Il euh, faut que je saute que quand je le tue comme ça au moins je ne prends pas son vélo et les soldats putain, il y en a un paquet je m'en fous j'ai récupéré plein de, euh, plein de projectiles encore 17 donc c'est bon j'ai de la marge la petite musique la petite musique de fond est sympa c'est un peu mal ah, attention euh, j'ai pris ce... alors j'ai pas pris son vélo qui revient ah pire qu'une carapace vite vite non non non je vais perdre non non non il va revenir il va revenir ah c'est bon et vous allez, je l'ai eu, euh, je vais tirer dessus sans, sans le voir. J'ai eu de la chance, j'ai récupéré une vie mais il me reste qu'un seul point d'énergie. Ça veut dire que si je me refais toucher, je meurs. Et mais la sortie est ici, exit. Et voilà Et on récupère, alors... This is the orange and you still have a long way to before you can save Minnie. Euh, Vous avez encore un long chemin avant de pouvoir sauver euh, Mini. Level 2 complète. Complete. Completed. En mode anglais. Mm -hmm. Voilà. Et euh, on va sûrement aller au troisième niveau. Ça y va tout seul, hein. c'est pas, même pas moi qui contrôle. This is the last door. Déjà C'est la dernière porte Apparemment. Allez, c'est parti. Cette fois-ci, je vous laisse le niveau. Allez, en gameplay, on se redit euh, dans quelques minutes. Et voilà, on a récupéré un troisième diamant, le diamant jaune cette fois-ci. Blast Gem, dont toi c'est seconde mini quignot Déjà euh, J'ai peur de comprendre ce que je dois comprendre, mais je crois bien que c'est la fin du jeu. Attendez, on va voir s'il y a une cinématique. Ouais, on sort, génial. Non, c'est sérieux, on a fini le jeu. Je vous laisse la cinématique. Et bien, malgré moi, ce sera tout pour Castle of Illusion, starring Mickey Mouse.